Les infirmières et les infirmiers sont au cœur de nos réseaux de soins de santé canadiens et au cœur de nos communautés. Ils sont les visages souriants qui nous accueillent dans les hôpitaux et les cliniques. Ils sont les voix apaisantes qui nous aident à traverser nos journées les plus difficiles, et ce sont eux qui prennent soin de nos parents, des membres de notre famille et de nos proches. Cette semaine, nous célébrons leur travail acharné et leur réussite et nous les remercions pour leur sacrifice et leur dévouement à l'égard de nos communautés et de notre pays. Cette année a été très difficile pour nos infirmières et infirmiers. La COVID-19 a profondément bouleversé les conditions de leur milieu de travail. Mais à travers tout cela, ils ont veillé sur les Canadiens. Alors, il faut continuer de veiller sur eux. C'est pourquoi notre gouvernement continuera de faire tout ce qu'il faut pour veiller à leur procurer le matériel et l'équipement dont ils ont besoin pour être en sécurité. Mais nous avons tous un rôle à jouer pour les aider dans leur travail. La meilleure façon pour nous de protéger nos infirmières et infirmiers consiste à respecter les directives de la santé publique, à nous laver les mains, à porter des masques, à rester à deux mètres de distance les uns des autres, à rester à la maison le plus possible et à nous faire vacciner lorsque vient notre tour. Et si nous faisons tous notre part, nous allons vaincre ce virus. À toutes les infirmières et à tous les infirmiers qui servent nos communautés et aident les gens, merci. Nous vous sommes très reconnaissants et notre pays vous doit énormément. Encore une fois, merci pour tout ce que vous faites.